Hello Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo livre. J'avais envie de vous parler de ces 10 sagas de romans que j'ai envie de découvrir si possible en 2021. Et même si c'est pas là, c'est quand même parmi les 10 qui me font le plus envie. Pour les deux premières, je vais y passer très rapidement puisque je vous en avais parlé dans ma vidéo 15 livres que je voudrais lire en 2021, c'était une vidéo wishlist que je vous mets là si vous ne l'avez pas vue et du coup je parle des premiers tomes de l'Antimagicien de Sébastien de Castel et de La Faucheuse de Neil Schusterman. C'est vraiment deux sagas, c'est vraiment les deux de ma liste qui me rendent le plus curieuse. Ensuite, alors faut savoir que c'est pas un classement par ordre de préférence, pas du tout, c'est un classement de par ordre où elles me sont venues à l'esprit. La fameuse saga Six of Crows de Liz Bardugo Désolée, elle n'a pas le nom le plus facile à prononcer J'ai l'impression que c'est devenu la saga, le roman préféré de tellement de personnes que ça me rend extrêmement curieuse Mais la raison pour laquelle j'ai toujours pas cédé depuis sa sortie Déjà parce que le résumé me donnait pas envie plus que ça de base Mais c'est aussi parce qu'en 2017, euh, c'est l'année où est sorti le premier tome de Grisha qui est censée être la série d'introduction à son verse, si je dis pas de bêtises. À cette époque-là, je bossais à Leclerc en librairie et on l'avait reçu en service de presse. Du coup, j'avais été très contente, je me suis dit « Ouais, trop bien, je vais pouvoir découvrir l'autrice de Six of Crows, mais en lisant d'abord une autre série, tant pis, je lirai l'autre plus tard. » Mais le problème, c'est que ce premier tome de Grisha, il m'a vraiment, mais vraiment pas fait envie du tout. J'avais trouvé à l'époque qu'il y avait vraiment tous les codes du Young Adult réunis, sans qu'il se soit spécialement attachant, ni original, ni spécialement bien en fait j'avais peiné à terminer ce roman pour vous dire parce que ce que je lisais j'arrivais pas à trouver ça hyper intéressant c'était un peu sans surprise, c'était un peu facile, un peu des trucs que j'avais déjà vu et déjà lu quand j'étais au lycée mais en, en moins bien du coup ce premier tome m'avait vraiment refroidi et j'étais en mode mais si les gens mettent Grisha au même niveau que Sifts of Crows ça me rassure pas vraiment en fait mais bon après j'entends souvent souvent parler de Sifts of Crows mais il y a très peu de personnes qui parlent de Grisha à ce niveau-là et j'ai même des personnes que je connais qui n'ont pas spécialement aimé Grisha mais qui aiment énormément Six of Crows. Donc je n'abandonne pas, je vais laisser une chance à Six of Crows, je vous le promets. Mais très honnêtement, Grisha Ensuite, je vais vous parler de Lady Helen, de Alison Goodman. J'ai entendu pas mal de chroniques positives dessus. Et puis j'avoue que c'est un roman qui m'attire d'une part par ses couvertures en grand format qui sont absolument sublimes, mais j'aime bien aussi l'idée d'une héroïne à cette époque-là, je crois que c'est le 19 e siècle quelque chose par là, avec ce côté un peu, on va peut-être pas Sherlock Holmes, mais il ouais, y a une petite vibe, c'est pour ça hyper intriguant. pas été vérifier les résumés avant de vous en parler, je fais vraiment cette vidéo spontanément, j'ai envie de lui laisser une chance pour voir ce que ça vaut. Ça fait plusieurs années aussi que j'ai envie de tester « Autre monde » de Maxime Chatham. Pareil, c'est Booktube qui m'avait vendu cette série-là, hein, à toujours eux. Je crois que c'était Nin Gorman qu'on avait parlé, notamment. Et depuis, c'est une série qui fait partie de ma wish list. Alors, j'en entends pas que des critiques excellentes. Il y a des gens qui trouvent que c'est bien vraiment sans plus. Mais moi, j'ai toujours eu envie d'essayer parce que ça change un peu de mes lectures habituelles. Et si je me rappelle bien, ça mêlait un peu des histoires comme Peter Pan machin, des moments où du moins il y avait des références et tout. Du coup, ça avait attisé ma curiosité pour ce côté-là. J'ai aussi envie de découvrir à tous les garçons que j'ai aimé de Jenny Han. Ça fait très très longtemps qu'ils sont dans ma wishlist et bien avant que les films sortent puisque de base, faut savoir que Jenny Han est une de mes autrices préférées. Même si je n'ai lu qu'une de ses sagas. <rire> Et la saga en question, c'est celle-là. J'ai toujours pas lu le tome 3, sachez-le. Et je sais pas ce que j'attends, puisque vraiment j'adore. Ah si, je sais ce que j'attends, je vais vous expliquer après. Cette saga, je l'ai achetée par hasard un été, quand j'étais en vacances, bah avec mes parents au bord de mer, comme on avait l'habitude de le faire. J'y croyais sans plus, je me suis dit, allez, ça va peut-être être, être une, un truc pour ados, sympathique, pour se divertir à la plage, mais en fait... Mais qu'est-ce que j'ai aimé, ça a été un coup de cœur phénoménal, les personnages sont hyper attachants, c'est empreint d'une telle justesse et surtout il y avait cette vibes vacances d'été, tu sais quand tu retrouves les copains, la famille, les gens que tu aimes, tes copains de vacances avec l'odeur du sable, la maison ou la région dans laquelle tu vas une fois par an et que es toujours content de retrouver, mais c'était tellement, en fait la vibes vacances d'été qui moi me parle énormément en fait que je vivais un petit peu la même chose les personnages sont tellement attachants et c'est pas juste une romance entre ados vraiment c'est des personnages qui sont en lien ensemble depuis qu'ils sont petits et qui grandissent ensemble mais qu'ils se voient en même temps qu'une fois par an finalement et puis il y a l'histoire aussi avec la mère de famille etc enfin voilà franchement il... c'est juste magnifique comme livre et j'ai toujours pas lu ce tome 3 alors que je meurs d'envie de savoir mais déjà il faudrait que je relise les deux premiers parce que bon, ça fait un petit moment. Et en fait, je me souviens que j'avais pour tradition de m'acheter un tome tous les étés. Le truc étant que là, ça va faire peut-être 3 ans que je suis pas partie en vacances d'été. Donc c'est pour ça que j'ai toujours pas acheté le tome 3, je pense. C'est que je veux vraiment être dans la vice vacances d'été pour pouvoir le lire et le savourer à la plage ou au moins dans un état d'esprit où je me sentirais vraiment en vacances d'été. Bref, cette vidéo se transforme en objet de lecture, c'était pas du tout le but. Mais c'est pour cette raison que j'ai à tous les garçons dans ma wishlist et j'ai toujours voulu découvrir l'autre série phare de l'autrice et puis très honnêtement j'ai adoré le premier film Netflix le deuxième je le trouve absolument très proche du nul on va dire mais voilà j'attends quand même le troisième pour voir une autre saga qui attise ma curiosité celle là elle est pas très vieille c'est Everless, ce roman m'avait attiré de base par sa couverture franchement j'adore et en plus celle du tome 2 reprend un peu ce principe avec un motif différent, enfin je kiffe et en même temps l'univers m'a l'air hyper sympa on est dans une espèce de fantasy young adulte dans laquelle on peut échanger des années de notre vie, enfin voilà, on... le temps est une chose qu'on peut prélever dans le sang des gens et je crois qu'on suit une héroïne qui va vouloir faire un sacrifice pour sauver quelqu'un de sa famille, je sais plus trop et elle va se retrouver à retourner à Everless ou je sais pas quoi, une ville qu'elle avait déjà connue enfant, enfin voilà je connais pas trop le résumé mais je sais qu'il attise vraiment ma curiosité on quitte deux minutes l'univers du young adult puisque j'ai envie de vous parler d'une saga qui me fait mais tellement envie depuis, depuis que les romans sont sortis en fait. Enfin du coup je vais vous parler de deux sagas. La première c'est la petite boulangerie au goût du monde et l'autre forcément c'est le rendez-vous au cupcake café. En fait, c'est le roman Jenny Colgan, tout simplement. Elle m'a l'air tellement feel-good, tellement doudou, tellement super chouette. J'ai hyper envie de les découvrir, en fait. J'aimerais commencer par la petite boulangerie, parce que j'adore le pain. Oh, quel argument en béton Mais vraiment, c'est deux sagas qui me font hyper envie, et voilà, je peux pas vous dire, mais je sens vraiment une vibe avec eux dès que je les vois. Je suis là en mode, eux, ils sont pour moi. Eux, je vais les aimer. Avant-dernière saga, il s'agit de Red Queen de Victoria Aveyard. Celle-là, j'ai envie de la découvrir pour la simple et bonne raison. Et c'est là que je suis en train de réaliser un truc. Je voulais vous dire que j'avais envie de lire cette série juste parce que j'avais le Thomas dans ma wishlist en fait et que je voulais l'en sortir par curiosité, mais qu'il n'y avait rien de plus. Mais en fait, j'ai plus le Thomas dans ma, dans, ma, dans ma pile à lire. pardon. J'ai plus le Thomas. J'ai absolument aucun souvenir de l'avoir quelque part. Il n'est pas dans ma première pile là-bas. Et dans mon appart à Paris, j'ai vraiment aucune mémoire de l'avoir encore. Je me demande si je ne l'ai pas donné ou revendu ou mis en boîte à livres. Oh, je sais plus. Si je le retrouve, je le lirai certainement par curiosité. Mais si je ne l'ai plus, du coup, je vais remplacer Red Queen au cas où par Red Rising. Parce que celui-là, pour le coup, je suis sûre de l'avoir dans ma pile à lire. Et qui me fait quand même beaucoup plus envie. Notamment l'univers dystopique m'a toujours attiré. Et la dernière saga dont je pourrais vous parler, c'est... À la croisée des mondes de philippe pullman c'est une saga jeunesse culte qui me fait envie mais en même temps c'était pas une priorité mais on m'a tellement dit récemment plusieurs fois que c'était un univers mais juste incroyable riche et hyper bien écrit en fait que ça commence vraiment à matiser ma curiosité de plus en plus en plus, je pense que ça me ferait du bien de retrouver des sagas un peu à la Harry Potter, on va dire, ces univers où tu as envie de vivre et tout, parce que maintenant la mode, c'est de créer des univers qui sont cools, mais t'as pas envie de vivre dedans, tu vois Tu veux fuir ces univers. Alors qu'il y a 10-15 ans, tu avais des trucs t'avais tu avais grave envie de vivre à l'intérieur, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé Bref, c'est déjà tout, hein. j'ai filmé que 15 minutes, je peux vous dire que ça me fait hyper bizarre, j'ai l'impression d'avoir, je sais pas, d'avoir filmé un truc vide ou qui manque quelque chose alors que non, j'ai terminé ma vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, si vous avez des sagas de cette liste à me recommander en priorité, n'hésitez pas à me dire lesquelles, évidemment, je prendrai vos suggestions, ça me permettra de savoir vers lesquelles me diriger en premier cette année. Et puis voilà, après je vous tiendrai au courant, je pense, en update lecture, tout simplement. Allez, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, puis j'espère qu'on se retrouve très bientôt pour ma prochaine vidéo. En attendant, pourquoi pas sur mes réseaux sociaux pour discuter.